L'été arrive à grands pas. Qui était On verra cette année, mais souvent qui dit était dit plage, piscine, bref dit extérieur pour profiter du beau temps, pique-nique, camping, peu importe. C'est pour toutes ces occasions qu'une enceinte extérieure résistante à l'eau, résistante au choc peut être très intéressante. Aujourd'hui, je vous présente mon test de la Soundcore 3 de la marque Anker. C'est une enceinte résistante à l'eau avec un son plutôt pas mal et surtout avec un super rapport qualité-prix parce qu'elle est disponible aux alentours de 50 euros. Je vous mettrai bien entendu les liens dans la description mais vous allez pouvoir à ce prix-là profiter de l'été, profiter du beau temps et surtout à la fin de cette vidéo vous aurez une petite chance d'en gagner une donc restez jusqu'à la fin. Est-ce que cette enceinte Suncor 3 est simplement la meilleure enceinte résistante à l'eau à 50 euros C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Commençons par regarder un petit peu le design de cette enceinte. Elle est assez classique, c'est un design assez soft, assez sympa. Oui, cette enceinte est de la marque Anker, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais c'est une marque présente depuis plusieurs années, hein. surtout avec cette Sonker 3. C'est bien entendu qu'il y a eu la 1 et la 2, mais pour ce modèle, le logo de la marque a laissé place au logo bah voilà, de, de l'édition, c'est-à-dire Sonker. Cette enceinte a un design assez sympa, assez classique, on peut... L'accrocher avec un cordon. Elle pèse 506 grammes, donc transportable assez facilement aussi. Et au niveau des dimensions, on est sur 17,4 cm par 5,7 et par 6. On a vraiment de quoi, bah voilà, d'être euh, transportable. On va pouvoir l'accrocher un sac à dos, on va pouvoir la prendre dans la poche. Bon là, un peu grosse pour la poche, mais même ça passe, ça passe encore. Donc c'est vraiment le format parfait pour les vacances. Au dessus, on va retrouver les boutons. Boutons pour faire l'appairage Bluetooth qu'on va voir juste après, le bouton du son, plus, moins, le bouton de pause et le bouton de marche arrêt. Ensuite, sur le côté, on va retrouver la petite prise, la petite prise. C'est de l'USB-C et ça va pouvoir m'aider de charger l'enceinte assez rapidement. Bref, c'est plutôt pas mal. Le design est assez classique, mais vraiment sympa et compact. Maintenant, voyons ce que ça donne au niveau du son. Bien entendu, pour mettre du son dessus, il faut faire l'appairage. Appuyez sur le bouton Bluetooth et on retrouvera l'enceinte Soundcore 3 dans notre Bluetooth. C'est aussi simple que ça. On clique dessus, on a un petit bruit, on sait que l'appairage est fait. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette enceinte pour délivrer un son de qualité ou du moins de bon rapport qualité prix Le Soundcore 3 utilise deux haut-parleurs avec des membranes en titane et une puissance de 8 watts chacun. Elle abrite également deux radiateurs passifs qui se trouvent à l'arrière de l'enceinte Qui vont être situés entre les haut-parleurs pour fournir plus de volume en termes de son La marque annonce que ces membranes en titane des haut-parleurs sont encore meilleurs Plus performants que sur la Soundcore 2 Que je n'avais pas testé malheureusement, je ne pourrais pas vous comparer ça Mais ils annoncent de meilleures performances surtout sur les hautes fréquences En plus des deux radiateurs passifs, elle intègre une technologie Bass Up Afin d'améliorer et d'amplifier les basses en temps réel même à faible volume. Je vous fais écouter un petit peu le rendu, je sais pas si vous allez la voir, mais... plutôt pas mal, le son est globalement bon, la Soundcore 3 offre un son assez équilibré en moyenne et haute fréquence, les voix ressortent bien des basses, des basses un petit peu grésillantes c'est normal au niveau de la compacité de, de, bah de l'enceinte, c'est sûr que même avec cette technologie bass up je peux pas dire que au niveau des basses elles me correspondent, parce que moi j'aime vraiment quand ça bounce, quand ça bounce vous savez au niveau des basses que ce soit vraiment profond, mais sur un format aussi petit, c'est compliqué, néanmoins les basses sont ce qu'elles sont, mais elles sont audibles elles sont pas désagréables, elles n'empêchent pas d'aller au son maximum, au volume max comme je viens de le faire. Il y a beaucoup de produits qui, lorsque les basses n'arrivent pas à délivrer quelque chose de correct, va grésiller et il ne sera pas possible d'aller au, au volume max, surtout dans une chanson comme ça qui bounce. Bref, au niveau du son, par rapport à son prix, je vous le rappelle, d'environ 50 euros, en fonction de où vous l'achetez, mais sur Aliexpress, elle est à 50 euros, mais on a quand même un son qui est très bon. Ce qui va être plutôt pas mal aussi, c'est l'application, car oui, avec cette enceinte Soundcore 3, vous allez avoir une application qui s'appelle Soundcore, tout simplement. Vous allez pouvoir relier l'application à l'enceinte, puis vous pourrez, en allant sur l'enceinte, aller dans Signature et choisir un égaliseur. Vous allez pouvoir mettre en avant la voix, amplifier les aigus, un son équilibré, ou alors aller dans Personnaliser et choisir vous-même les fréquences. Ça va permettre d'aller un petit peu plus loin avec le son, de paramétrer le son et surtout, bah de l'adapter à ce que vous aimez entendre c'est aussi via cette application qu'il sera possible d'associer différentes enceintes c'est à dire que si vous avez plusieurs enceintes soundcore vous allez pouvoir les regrouper et diffuser la même musique sur toutes ces enceintes ce qui est plutôt pas mal aussi il nous indique aussi que bass up n'est pas disponible si vous choisissez un égaliseur personnalisé via cette application vous allez pouvoir aussi paramétrer quelques options quelques paramètres comme l'arrêt au bout de 30 minutes au bout d'une heure de l'enceinte voilà pour ce qui est du son Maintenant, parlons de la fiche technique. Les caractéristiques techniques de cette enceinte, car oui, c'est une enceinte compatible Bluetooth 5.0. C'est, je vous l'avais annoncé, une enceinte étanche avec une étanchéité IPX7, idéale pour écouter de la musique là où l'enceinte pourra être exposée à des liquides. Au bord d'une piscine, au bord de la plage, il y aura aucun souci. Ensuite, si vous avez plusieurs enceintes Soundcar, il va être possible, via l'application que je vous ai montré avant, de les relier toutes entre elles afin d'optimiser le son et surtout afin qu'elles soient synchronisées et qu'elles délivrent le même son pour en faire un peu la fiesta. Cette enceinte propose 24 heures de fonctionnement. Vous allez pouvoir du coup écouter la musique. Avec une autonomie assez conséquente, 24 heures, on va, on va le dire, on va revenir, je vais le revenir, en théorie c'est 24 heures, moi j'étais plus sur du 20 heures d'utilisation, mais ça reste quand même une enceinte que vous allez pouvoir amener toute une journée, voire au bout de la nuit. La collection USB-C permet aussi de recharger rapidement l'enceinte, ce qui est de nos jours un critère primordial pour quelque chose qui s'emporte partout. Le temps de charge complet est à peu près 3h30, 4h pour du coup un jour d'autonomie c'est voilà c'est bien ça aurait pu être c'est pas une fast charge comme je pourrais le dire c'est pas en une heure c'est correct on va dire pour le temps d'autonomie qu'il y a derrière. Parlons maintenant de mes points positifs et mes points négatifs Alors quels sont les points positifs vous l'aurez compris déjà mon premier point positif c'est le rapport qualité prix le prix de cette enceinte aux alentours de 50 euros sur aliexpress actuellement permet bah, voilà de d'oublier un petit peu les points négatifs que je vais citer après parce que à 50 euros c'est vraiment un beau bijou c'est vraiment un bon produit qui va permettre de pas se prendre la tête avec petit budget pour vous les jeunes pour vous les moins jeunes pour les étudiants bref ceux qui n'ont pas un gros budget et qui veulent avoir une enceinte pour cet été pour les soirées pour juste se balader bref accrocher ça à son sac parce prendre la tête c'est parfait le deuxième point positif ça va être la prise en main la prise en main via l'application que je vous ai montré mais aussi la prise en main globale c'est une enceinte où on n'a pas de problème de déconnexion c'est l'enceinte où on va pouvoir ben bah voilà avoir le petit égaliseur pour régler euh, la musique c'est une enceinte qu'on va pouvoir associer à d'autres enceintes soundcore pour avoir plusieurs sources de musique en même temps et voilà sans durcer. c'est top c'est top c'est tout point négatif néanmoins pour moi les points négatifs je vous l'ai dit, ça peut s'oublier par rapport au prix, mais ça va être les basses. Les basses, parce que on est sur un format compact. Mais voilà, ça se voit qu'on n'est pas à des enceintes compactes à plus de 100 euros, plus de 150 euros, comme par exemple la Sonos Home, qui est au niveau du son mieux dans les basses, mieux dans les aigus, bref, plus, plus développé. Mais ça s'oublie, parce que je vous l'ai dit, par rapport à son rapport qualité-prix, on est sur quelque chose de bien. Le deuxième point négatif, ça va être aussi sur la recharge. C'est de l'USB-C, mais moi personnellement, je trouve que 4 heures de recharge, c'est long. C'est très long. Je vous l'ai dit, c'est un petit peu équilibré avec le temps d'autonomie de 24 heures. Mais voilà, personnellement, je préfère mettre une heure à charger une enceinte qui dure 15 heures que 4 heures qui dure 24 heures. Bref, c'est quelque chose à, à pas oublier. C'est ça, si vous voulez être prêt, il faut pas oublier de l'éteindre. Et surtout, il faut pas oublier de la recharger. Sinon, ça bah, va mettre du temps. Bref, c'est quelque chose que moi, je n'aime pas. C'est les temps de charge. Mais on reste sur une enceinte à, à peu près à 50 euros. C'est compliqué de tout demander à un prix qui très bas voilà les amis j'espère que vous avez aimé cette petite présentation de cette petite enceinte on l'avait découverte ensemble durant un live j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions dans cette vidéo n'hésitez pas si vous avez d'autres questions allez mettre en commentaire bien entendu je vous mettrai le lien de l'enceinte là vous enfin, l'endroit où vous allez pouvoir l'acheter la moins cher je pense que ça va être sur aliexpress ça va être en description et je vous souhaite de bien préparer votre été n'hésitez pas si vous voulez que je la compare à une autre enceinte qui est à peu près du même ordre de prix à me le dire aussi en commentaire en attendant la prochaine vidéo vivez à fond vive high tech merci et à bientôt sur ma chaîne Question.